Donc, on va démarrer. Voilà. Donc, l'enregistrement est lancé. On va démarrer donc cette conférence avec toi, Marielle. Encore une fois, je le redis dans la vidéo, mais merci d'avoir accepté mon invitation. Merci euh, à toi. Et merci. J'ai voulu donc changer un petit peu le ton, j'ai invité une femme. La dernière fois, j'ai invité une femme au mois de juin, c'était euh, euh, Mireille, elle fait de la création vidéo. Elle s'est lancée, pareil, elle a arrêté son job et elle s'est lancée dans la création de vidéo. Donc, elle montre comment créer des petites vidéos. Publicitaire, des publicitaires, des pubs, etc. Elle, elle manie très bien l'outil. Et donc, euh, c'était intéressant de partager ça avec celle. C'était assez tutoriel, c'était assez euh, technique sur de la vidéo. Et, et là, tu es la deuxième, deuxième fin qui intervient euh, dans le cadre donc, dans de plutôt l'entrepreneuriat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser la parole et je vais te laisser te présenter. Merci Romain. Euh, bonjour à tous, <coughs> à tous. Euh, donc moi, je suis Marie-Cazorono, je suis agent immobilier depuis 15 ans. Euh, je suis entrepreneuse et consultante dans le domaine de l'immobilier, euh, et je me suis montée euh, à l'âge de 25 ans, donc à 24 ans, j'ai quitté mon, mon job de salarié dans une agence immobilière pour monter euh, mon agence, et je, donc j'ai mis un an pour, euh, pour ouvrir euh, ma boîte. Et pendant cette année de, de création, en fait, c'est pas un projet ni deux, mais c'est trois projets que j'ai montés, et c'est le troisième qui a été le bon. Donc, euh, l'entrepreneuriat commence déjà par là, c'est euh, bah, essayer des choses et puis il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis, notre vision évolue et puis en fait, on se rend compte de plein, plein de choses et on avance. En fait. Donc, il n'y a pas, pas d'échec. Je n'ai pas considéré ces trois projets comme des échecs. Au contraire, ouais. les deux précédents m'ont amené vers le projet parfait euh, puisque c'était le projet idéal qui me collait à la peau. Et il a fallu que je passe par là pour… Ouvrir euh, mon agence comme je voulais. Mmh. Donc, ça a commencé là et donc j'ai ouvert. J'avais 25 ans, je me suis associée et puis euh, euh, et ben voilà, on est, dans, on est dans le feu de l'action et puis euh, la jeunesse, euh, peut-être le manque d'expérience aussi dans l'entrepreneuriat fait qu'on fait quelques erreurs. Mmh. Euh, mais les leçons que j'en ai tirées, c'est qu'il n'y a aucune erreur fatale. Voilà. Donc, euh, les erreurs, pareil, font partie de la réussite. Euh, c'est un passage obligé euh, parce qu'on apprend, on grandit, euh, on s'entoure et il y a des choses qu'on réussit euh, avec brio et on, il faut savoir fêter toutes les victoires. Et puis il y a des choses qu'on qu rate et c'est pas grave, on va de l'avant. Donc, euh, donc mon, tout, tout, tout mon chemin d'entrepreneuse a été euh, chemé, euh, semé d'embûches. Euh, avant même l'ouverture, on a mis des bâtons dans les roues. On n'a pas vu que je ouvre, on m'a fait des menaces, euh, mon, com mon comptable et mon banquier m'ont laissé tomber au dernier moment parce qu'il faut savoir quand même que j'ai ouvert en 2012, que mm -hmm. j'ai monté le projet en 2011 et que c'était en pleine crise économique, que toutes les agences immobilières, les comptes étaient dans le rouge et que les banquiers ont dit « Non mais nous, surtout pas, on ne finance pas d'agence immobilière, euh, elle ferme plutôt que ce qu'elle ouvre, donc euh, on ne vous suit pas. Mm » -hmm. Et bah, contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, quand tout le monde m'a lâché, c'est là où j'ai eu envie de continuer parce que je l'avais dans le ventre, je l'avais dans les tripes, je savais qu'il fallait que je le fasse. Et que même s'il fallait que je le fasse toute seule, bah, je le ferais toute seule. D'accord. Et, et j'ai trouvé un autre comptable, j'ai trouvé un autre banquier et, euh, et puis on a fait le projet. Donc, euh, c'est vraiment là et, ouais. et dans le cœur, en fait, l'entrepreneuriat. C'est d'abord des convictions, il faut, il faut incarner son projet, il faut avoir la foi, il faut avoir plus qu'il croit, hein. il faut avoir vraiment la foi euh, et ça, ça se ressent. Alors après, il y en a qui le ressentent différemment, il y en a c'est une petite voix dans la tête, il y en a ça va être des signes extérieurs, il y en a ça va être des signes physiques. Euh, moi, c'était dans les tripes, voilà. Donc, ça ne s'explique pas, c'est comme ça, je savais qu'il fallait que j'y aille et, euh, et pour un moment, je regrette et, euh, et je remercie à dire, c'est le plus beau projet de ma vie. D'accord. C'est la naissance de ma fille. <rire> Belle précision. D'accord. Très bien. Et tu, tu le dis très bien parce qu'en en fait, on sent que si on n'a pas l'envie, effectivement déjà c'est cuit, euh, t as, t as, tu t'es lancé dans un moment où, on va dire économiquement par an, il y avait mieux, euh, les solutions étaient peut-être meilleures avant, après, peu importe, mais le moment où tu t'es lancé, ce n'était peut-être pas le bon moment, mais au final, quel est le bon moment et en fait, de rien lâcher, ça fait que tu as réussi à te lancer. Et ça, c'est un bel exemple parce que ce que tu dis on, au travers de ton parcours, on ressent qu'effectivement, tout n'a pas été tout beau, tout rose, mais au moins avec l'envie, eh tu as réussi à, à y aller puis à, à croire en ce que tu voulais faire. C'est surtout ça qui est important. Oui, tout à fait. Et juste une question avant que tu termines. Pourquoi, euh, euh, enfin, avant que tu démarres dans l'immobilier, il, il y avait un… Enfin, précisément, tu étais attiré par l'immobilier. Il y a eu il y a un déclic, il y a quelque chose qui a fait que tu t'es dit « je me lance un immobilier » ou ça, c'est… Alors vraiment, au tout tout début, euh, c'est-à-dire quand on, on te fait passer chez une conseillère d'orientation, euh, que tu es au lycée, que tu sais pas ce que tu veux faire, tu <rire> te guides vers ouais. des trucs qui ne collent pas du tout à la peau. D'ailleurs, mm. même pas que ça, ça existe et qu'on n'écoute pas ce que les enfants ont vraiment dans le cœur et, et ce qu'ils ont dans le ventre parce qu'on les guide en fonction de leurs notes. C'est clair, ça c'est horrible. Mm. Mais bon, c'est pas grave, euh, donc moi c'est vrai que ben, j'étais bonne en français, on m'a embarqué sur un truc littéraire, ce n'est pas du tout mon truc, <rire> ouais. et euh, par contre j'avais une passion, c'était le cinéma, moi c'était l'audiovisuel, donc okay. euh, j'étais partie moi pour être régisseur, vais passé un concours à Paris pour intégrer une grande école de, de, de, de cinéma, et ouais. j'avais la prise, et le destin, euh, je crois au signe, hein, il n'y a pas de hasard, mmh. hein. Euh, le destin a fait que euh, je n'ai jamais trouvé d'entreprise, jamais. Je devais le faire en alternance et euh, puis à un moment donné, j'ai laissé tomber parce que l'année avait commencé et c'était trop tard. Ah ouais. Donc, euh, je me suis retrouvée un peu sans rien. Et puis, euh, un jour, c'est mon prof de commerce et qui me dit, « Marielle, de toute manière, le cinéma, tu te trompes. C'est pas du tout ta vocation, tu es faite pour l'immobilier. » Et euh, je vois pourquoi il dit ça. Il me dit, « "Écoute, renseigne-toi, fonce, c'est fait pour toi. » Et je me suis renseignée et il ne s'était pas trompé. Et j'ai foncé. Ok. Comme quoi, des fois, l'école a du bon aussi. <rire> ouais, les, okay. les bons profs qui, qui, mmh. qui fonctionnent à l'intuition et pas aux notes. alors J'étais une de ses meilleures élèves, mais c'était un, un cours de commerce global. Mmh. Lui, ce n'était pas mon, mon savoir-faire qu'il a regardé, c'était mon savoir-être. Mmh. C'est mmh. là où il a compris la vocation que je pouvais moi avoir là-dedans. Euh, le côté humain, le côté écoute, euh, empathie, puis le côté un peu business quand même. Voilà. Et quand euh, quand je me suis lancée, donc j'ai fait mon BTS profession immobilière en alternance, puis voilà j'ai bossé. Et quand j'ai monté mon agence, euh, je suis retournée dans cette même école, dans sa classe, euh, pour recruter moi de, de, de, de nouveaux talents pour mon agence dans son dans sa classe dans son école. D'accord. Euh, dix ans après. Ok. C'était drôle. La, la boucle était bouclée, voilà. Oui, c'est marrant ça. C'est marrant. D'accord. J'ai vu qu'un peu la même chose. Je t'expliquerai après, mais j'ai vu qu'un peu la même chose. Parce que l'école c'est très particulier. D'ailleurs à ce propos, je fais un parallèle, mais je sais pas si tu as déjà lu le livre d'Idriss Abergane, euh, qui est très bon d'ailleurs. C'est libérer votre cerveau. Et il explique des choses qui sont très intéressantes. Mais il dit globalement, c'est vrai que l'école, ok, mais il faut aller de l'avant. Il faut pas se cantonner à ça parce que l'école c'est très basé sur les notes. Mais quand tu rencontres des gens, notamment comme ton prof, qui sort un, du, un peu du lot et qui regarde plutôt la personne plutôt que les, les notes que tu as sur le papier, c'est important parce que euh, si tu es mauvais à l'école, tu vas vite te mettre des barrières et te dire que c'est pas fait pour toi. Alors c'est pas vrai. Mais globalement, on t'inscrit dans des cases. Et comme tu dis, tu étais bonne en littéraire, bon en littéraire. Enfin, voilà, tu vois, on, on te range dans les cases, mais on ne cherche pas à savoir plus. Par contre, un prof qui sort de l'ordinaire qui va chercher à, à voir qu qu'est-ce enfin, qu qui te plairait, ou il sait pertinemment lui ce qui pourrait être intéressant pour toi, la preuve en est, eh bien, il t'a lancé dans l'immobilier. Donc, d'accord, l'immobilier est né comme ça, ok. Il faut savoir que même si je suis très littéraire, je sais quand même compter, ce qui m'a pas empêché de monter ma boîte. <rire> oui. euh, J'ai su monter un business plan, je gérais ma compta, euh, je gérais mes salaires. Enfin, euh, je veux dire, euh, on, on nous cantonne à l'école sur, mm. euh, sur des notes. Comme tu dis, celui qui a des mauvaises notes, il n'y a rien de pire pour lui pour, euh, pour qu'il perde confiance en lui. Ah bah, carrément. C'est terrible. Euh, humainement parlant, euh, là, tu, tu détruis quelque chose en lui, mm. tu mets des années à le reconstruire derrière. Mm. Euh, et bon, j'ai passé, j'ai fait un bac technique parce que quand on a voulu me pousser vers l'iteraire, j'ai dit non, non, non, je sais d'avance que ça va pas me plaire. Je, je m'ennuie très vite moi, donc euh, ouais. non, non, ça va pas être pour moi. Je suis partie en technique, j'ai demandé à partir en technique, et j'ai adoré parce que j'ai pas appris de la théorie en fait. Ouais. J'ai appris du, du concret. Je suis partie faire des stages et puis voilà, moi, bon, c'est mon caractère. Il y en a qui adorent l'école, moi, je préfère voir pratiquer que écouter ce que je dois faire. Et euh, voilà, après, c'est une question de caractère. Et quand on tombe, je trouve que dans le technique, on tombe un peu plus sur les professeurs qui, euh, qui regardent à l'intuition et le savoir-être de la personne. Ouais. Personnellement, j'étais aussi dans le technique parce que, en fait, tu l'as dit aussi, c'est que tu peux être mauvais euh, en français, tu peux être mauvais en maths, tu peux être mauvais, mais quand tu lances, tu crées quelque chose, tu apprends à être bon aussi un peu partout parce que la casquette de chef d'entrepreneur, ça s'apprend. Euh, euh, les maths, c'est pas ton domaine, bah, tu apprends, la compta, c'est pareil, on n'est pas forcément comptable dans l'âme, mais tu apprends à faire les choses. Et je pense que en te donnant pas le choix dans la vie, si tu aimes ce que tu as envie de faire, donc l'entrepreneuriat, c'est vrai que tu apprends. Donc au final, être mauvais à l'école, ce n'est pas, pas une tare. Donc, euh, mais il faut avoir cette envie et cette ambition de se dire ben, « Moi, je vais être meilleur que les autres. ou Moi, j'ai envie de faire ça parce que ça me plaît. » Un entrepreneur, il a une vision, en fait. Euh, mmh. Il a cette capacité de rendre l'impossible en possible. C'est ça. Voilà. ça. Et, et ça, peu importe ses capacités mentales, intellectuelles, euh, so sociales, peu importe, en fait. Oui. Parce que lui, il arrive à se dire que ce qu'on lui dit, parce que l'environnement, il est pour beaucoup. Ce qu'on lui dit attention, il ne faut pas y aller. Attention, là tu vas échouer. Attention, là c'est risqué. Et ben lui, il a cette capacité de se dire pas grave, euh, j'entends, mais ce n'est pas pour autant que j'écoute. Exactement. Que euh, j'y vais. Exactement. Et moi, si je m'étais arrêtée à tout ce qu'on m'avait dit, mais je n'aurais rien fait, puisque quand j'ai quitté mon patron, que six mois après, quand j'ai eu mon accord de prêt, je lui dis voilà, je te préviens, je te l'annonce de vive voix, je me monte. 500 mètres, voilà, mais je préfère te le dire par moi-même et qui m'a dit bah, puisque c'est comme ça, euh, ben moi je vais aller brûler ton agence, alors que, en fait, ouais. euh, que les autres confrères, qui avaient vu la petite conseillère salariée euh, qui a 25 ans qui se monte, -mère va se planter, puis, Mère, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Mmh. Euh, franchement, il faut en vouloir, hein. il, faut, il faut vouloir y aller, il faut vraiment, ouais. euh, faut vraiment se dire, je, je, je veux y aller et, peu, et coûte que coûte, dans ce milieu qui est très euh, masculin, il y a très peu de femmes. Mm. Euh, je suis jeune, euh, j'ai la chance ou la malchance, je ne sais pas d'être mignonne, donc on ne me prend pas au sérieux. Ouais, okay. euh, je J'ai le droit d'être mignonne et intelligente. Mm. Euh, et quand je prouve que j'ai des compétences et qu'en et qu plus euh, je développe mon affaire, je fais du business, du chiffre d'affaires, que je reprends des parts de marché, <rire> j'énerve. Ouais. Donc j'attire la jalousie, la méchanceté, etc. Mm. Et ça, un entrepreneur, je trouve qu'il ne se prépare pas assez à ça parce qu'il ne peut, peut pas s'imaginer euh, ce qu'il va y avoir derrière. C'est-à-dire que euh, déjà que vous montiez, il y a une concurrence en face, donc déjà vous allez déranger. Que vous avez bossé ou vous allez déranger. Mais si vous avez le malheur de réussir, mm -hmm. c'est terrible. C'est terrible. Ce n'est euh, pas légitime. De toute manière, elle y arrive parce qu'on l'a aidée. Euh, elle y arrive parce qu'elle a eu un peu de chance. Euh, ou alors, ça ne va pas durer. Et c'est incroyable. Et une fois de plus, il faut que l'entrepreneur, psychologiquement, n'écoute pas, qu'il aille de l'avant et qu'il soit stratège. Mmh. Et euh, je ne répondais jamais par l'attaque. J'ai toujours répondu avec l'humain, avec le cœur, et en voulant fédérer les uns les autres. Voilà. Et toujours, au bout d'un an, stratégiquement, je dis écoute, voilà, si je veux survivre, parce que j'avais euh, une cible sur le front, euh, je dis, si je veux survivre. Et pouvoir exercer mon métier en toute sérénité, euh, il va falloir que je travaille avec eux et pas contre eux. Donc, on ravale un peu sa salive de tous ceux qui ont été médisants envers nous. Et puis, on frappe aux portes, on va les voir, on va se présenter, on prend son courage à deux mains. Et on lui dit tout au lieu de me critiquer, au lieu de me cracher dessus, au lieu de venir me casser mes mandats, bien, euh, moi, je te propose, on travaille ensemble, on, on se présente nos équipes et on bosse ensemble. Et on m'a rigolé au nez en me disant, Marie, tu viens d'arriver, euh, t'es pêche, euh, ça fait six ans qu'on essaye de le faire, on n'y arrive pas. Une fois de plus, <rire> mm -hmm. une fois de plus, j'y suis arrivée un an après. Je montais ce, ce groupe-là avec quelques confrères et euh, stratégiquement, j'allais protéger mon business, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avec moi, donc j'étais plus toute seule. Donc tous ceux qui continuaient à, à mes dix ans, j'étais quand même plus forte à six que toute seule. Mm -hmm. Et ces cinq euh, agences qui travaillent avec moi, bah, du coup, avaient interdiction de venir déboucher mes conseillers, euh, interdiction de venir casser mes mandats, euh, interdiction de me dénigrer. Et là, euh, bizarrement, nos business se sont développés puisque bah, ça s'est assaini. Mmh. Et on a bossé ensemble. Voilà, euh, main dans la main. C'est très intelligent d'ailleurs. Donc, il faut être intelligent, l'entrepreneur, il faut qu'il arrive à être euh, non pas manipulateur, attention, mmh. mais stratège. Il y a un moment donné, il faut qu'il y trouve ses intérêts et euh, il, faut, euh, il faut être fier de ce que l'on fait. Il faut assumer euh, ce que l'on fait, mais sans pour autant dénigrer euh, les uns et les autres, même s'ils vous dénigrent. Oui. Je sais que c'est difficile. Hein. C'est compliqué. C'est très compliqué, mais stratégiquement, si vous voulez protéger votre business et le développer, il faut travailler avec les autres. Je pense qu'on n'est on est pas on n'est pas très très fort tout seul. Non, et puis, puis l'humain peut déjà ré, ré, enfin réagir spontanément mal parce qu'au final là, ça va pas te servir. Euh, ouais. Premièrement, si tu veux par contre pérenniser ton, ton entreprise, effectivement il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant d'agir et pas agir et après réfléchir parce que ça peut faire mal. Et puis et puis je suis très partisan de dire globalement peu importe ce que tu fais, tes concurrents sont finalement des partenaires. J'aime pas trop dire les concurrents parce qu'au final on se sert des concurrents comme des partenaires. Donc il faut savoir jouer finaux et intelligent comme tu l'as fait. Et ça c'est très bien parce qu'il y a dans l'entrepreneuriat, notamment plus chez les hommes, je dirais qu'ils oui, vont plus agir avant de réfléchir. Donc, ça, ce n'est pas bon. Le problème des hommes, et attention, je ne suis absolument pas féministe, je ouais, euh, okay, okay. le préciser, parce que chacun a sa place, et heureusement. Oui. Euh, D'ailleurs, moi, si j'en suis là, c'est parce que beaucoup d'hommes euh, qui ont eu une importance sur ma route m'ont poussé à, à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, euh, les hommes ont autant leur place que les femmes, sauf qu'on perd beaucoup de temps avec des hommes. Pourquoi Parce que, Certains, c'est un concours de testostérone, mmh. c'est celui qui va faire le pipi le plus loin. Mmh. Euh, c'est des débats qui ne servent à rien, mmh. euh, qui dépensent beaucoup d'énergie, qui ne font pas avancer les choses. Alors que nous, les femmes, on est beaucoup plus discrètes mais efficaces. Mmh. Euh, on écoute, on regarde, on observe et on agit. Et euh, quand moi, je les ai vus avec mes dix ans envers moi, faire les malins au salon d'immobilier, euh, tu vas te planter, etc., mmh. Je euh, dis, mais tu sais, moi, je ne suis pas là à faire un concours. Il y a de la place pour tout le monde. Tu fais du business, j'en fais aussi. Euh, par contre, moi, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tous les acteurs du marché. Toi mmh. enfin, non plus, d'ailleurs, je n'ai pas 100 de part de marché. Donc, à partir de là, c'est OK, en fait. Mmh. Et euh, mon concurrent, ce n'est pas les autres agences. C'est le particulier euh, qui, qui va acheter de particulier à particulier. C'est lui, mmh. mon concurrent, et il a 50 de part de marché en France. Donc nous, les ingénieurs immobiliers, on se partage l'autre moitié du gâteau, la petite partie du gâteau entre nous. Ouais. Donc, si on ne reste pas ensemble, on est mort. Donc, euh, ben c'est soit, viens, on va boire un café, et puis, euh, ben, tiens, cette maison, moi, j'ai peut-être quelqu'un à qui je pense et que toi, tu n'as pas. Mm -hmm. Et puis, il euh, vaut mieux prendre la moitié de, des honoraires que 100% de zéro. Et, et que les équipes s'entendent bien et que mmh. j'enlève pas ton panneau sur un portail parce que je compte pas, etc. <rire> et, et en fait, ben, on a cette douceur et on n'a pas, c'est ce, pas qu'on n'a pas l'esprit de compétition, mais on est euh, beaucoup plus, on le fait avec beaucoup plus de tact et de classe. Oui. Voilà. Je pense aussi. Je, et je, tact, je, je... Voilà. Comment Et ça passe mieux du coup. Oui, complètement. Mais ça, ça je, je rejoins ce que tu dis effectivement. Les femmes, vous êtes euh, déjà plus diplomates sur. Pas mal de points. Euh, après, tu as, re as relevé un point qui est intéressant c'est que dans l'entrepreneuriat, souvent, quand tu as affaire à des gens qui sont déjà implantés, beaucoup restent sur leurs acquis et très peu se remettent en question. Et quand toi, tu arrives sur un marché où il y a déjà des concurrents, certes, mais il y a de la place pour tout le monde, comme tu dis, à part de gâteau, se partage, si les gens ne se remettent pas en question, et dans tout business, hein, euh, c'est compliqué. Ça, c'est une phase qui est très compliquée parce qu'au final, tu as l'impression, enfin, eux, ils vont penser que tu viens leur faire de l'ombre. Tout de suite, ils se remettent pas en question. Ils, ils te voient comme une cible, comme tu dis, as une cible sur la tête. et Ils vont pas chercher à aller plus loin. Alors que si tu prenais le problème à l'envers et tu réfléchis vraiment à comment tu mets en place un business, disons, euh, intelligemment avec des partenaires, la vision est différente. Mais la remise en question est très difficile pour les gens qui sont parfois dans le business depuis 10, 15, 20 ans et dans beaucoup de domaines. Hein, plein de domaines. Tu prends même, même quelqu'un qui est salarié, qui a le même poste depuis 30 ans, tu le feras pas changer le lendemain pour une nouvelle procédure qui ira peut-être plus vite parce que la personne est déjà ancrée depuis 30 ans à faire le même geste. Et ben un entrepreneur c'est un peu pareil, il faut qu'il fasse attention à pas tomber dans cette dans ce siècle-là qui fait que ben au moment donné tu n'avances plus. Enfin tu parce qu'aujourd'hui en plus on est là, on est sur internet, internet évolue tous les jours, tout le temps. Si tu restes sur des idéologies de 2010 même même 2016 c'est déjà mort. Donc il faut, faut toujours essayer de se remettre en question régulièrement. Enfin je c'est important. Euh, moi, je dis toujours, il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de vouloir apporter du changement quand ça ne va pas. Ouais. Parce qu'en fait, c'est trop tard. Ouais. Le changement, il faut y penser quand ça va bien. Ouais, je pense Pourquoi hein. Parce que euh, quand ça va bien, on est dans une zone de confort. Mmh. On n'a pas d'urgence, on n'a pas d'épée d'amoclès au-dessus de la tête. Et on est, euh, on a, on a tout, on est en pleine capacité de ses moyens pour euh, prendre les bonnes décisions et prendre le temps de les prendre. Euh, et c'est pareil dans le recrutement, etc. Recruiter, recruter dans l'urgence, il n'y a rien de pire pour faire des erreurs de, de, de recrutement mmh. ah, Donc, le, le changement, effectivement, euh, alors moi, j'ai aucun mal avec ça, parce que que je le veuille ou non, je suis quelqu'un qui, qui, qui avance, euh, je m'ennuie très vite. Donc, euh, je, je mets en place quelque chose. Une fois que c'est fait, je passe encore à autre chose, etc. Donc, euh, pour moi, euh, je ne me force pas, c'est naturel. Mais après, ouais. je... je c'est OK, je, je suis consciente que tout le monde n'est pas comme moi et qu'il y en a, ça peut, ça peut déranger. Mais euh, ouais, c'est clair, un entrepreneur qui n'a pas envie de changement ou que le changement lui fait peur, euh, compliqué, parce que c'est quand même lui le leader, c'est lui qui porte le lead, euh, c'est lui qui, va, qui, qui est lui le capitaine du bateau, il amène tout le monde avec lui. Euh, s'il ne porte pas un projet, s'il n'incarne pas, c'est euh, compliqué. Donc euh, l'envie le, de changement... Alors après, il euh, y a des choses qui marchent bien et pourquoi les changer, euh, d'accord. Mais euh, il faut vivre avec son temps, vivre avec les besoins du client. Et en fait, c'est le client qui décide. Oui. On sait qu'il euh, y avait des choses qu'on faisait très, très bien. Et puis des fois, quand le marché euh, il est un petit peu en déclin, euh, ben, on est plus à l'écoute. Euh, mmh. Comment ça se passe Pourquoi euh, Quelles sont vos attentes Ah, on se rend compte que les attentes et les besoins du client ont changé. Ok, ben on switch, on s'adapte en fait. Mmh. Il faut avoir cette capacité de, de s'adapter très rapidement et sans se poser de questions. Je pense aussi. C'est uh, qualité requise minimale, j'allais dire, pour un entrepreneur. Si tu ouais. veux t'épanouir dans ce que tu fais, si tu veux aussi espérer que ta société ou ton business soit perrin, uh, il faut absolument quand même que tu te remettes en question là-dessus. Et ça, c'est vrai que surtout en plus, je dirais, je ne connais pas très bien l'immobilier, mais Connaissant quand même que c'est déjà un marché implanté avec beaucoup d'hommes, beaucoup déjà de, de, de sociétés déjà existantes, je pense que quand tu arrives et tu mets, tu mets, arrives toi là au milieu de nulle part et que les gens déjà te jugent, c'est vrai que derrière tu apportes ton business, mais ta façon de travailler, mais c'est c'est mieux de travailler main dans la main si des autres se remettent en question et ça fait avancer tout le monde. Comme tu dis, il vaut mieux prendre 50% de commission que 50% de zéro, mais ça je pense qu'il y a certains des fois qui ne le comprennent pas trop. Oui. Euh, pour convaincre 100% euh, de, de, des entrepreneurs, c'est compliqué, mais euh, c'est pas très grave. Après, ils viennent tout seuls, j'ai envie de dire, parce que quand, il suffit d'arriver à le faire avec certains, pour que quand ils, ils vont s'apercevoir à un moment donné que ça marche, ils vont s'apercevoir qu'on est, on apporte des services différenciants, des services facilitateurs pour nos clients, euh, et bizarrement nos, nos, nos chiffres d'affaires augmentent. Donc euh, à partir de là, c'est eux qui après commencent à venir tout seuls, à poser des questions, euh, voilà. Il n'y euh, a rien de mieux qu'une preuve que des dire quoi. Voilà, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, c'est vrai que c'est intéressant ce domaine en plus, c'est très intéressant là-dessus. Mais tout business confondu, je dirais que ce qu'on dit là, c'est valable finalement, pour tout le monde. Et puis, même, même si tu es même pas forcément entrepreneur, si tu as envie de, de sortir du lot en tant que même salarié, c'est pas pas en faisant ta tâche et pas bouger que tu vas euh, montrer que tu es différent des autres. Donc, un entrepreneur aussi a besoin d'apporter sa valeur ajoutée, sa propre valeur par rapport aux autres aussi. Chacun a, a finalement ses compétences qu'il faut mettre au service des autres, mais intelligemment. J'avais su il n'y a pas très longtemps, enfin, euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est dans le domaine de l'immobilier, c'est sur Lyon, à Lila. Je sais pas si ça te parle. Non, ça parle pas. C'est du logement social et euh, c'est un mec qui a ton âge et qui a monté un truc énorme et énorme, et aujourd'hui sa boîte pèse je pense un milliard d'euros, euh, sur Lyon, dans un domaine, il était dans un domaine qui était très très concurrentiel, il y a déjà tous les requins du milieu, et là c'était un truc, et lui il s'est lancé, et il y avait un reportage sur Capital, Alors, je suis pas très euh, journaliste, etc., mais je trouve que c'était bien fait, et il montrait justement l'ascension fulgurante qu'il a eue, et il a commencé très tard, après 2002-2003, je crois, et aujourd'hui il a une boîte qui est énorme, il sponsorise même l'OL, etc. Et euh, son, son ascension était fulgurante, mais ce mec a toujours cru en ce qu'il voulait faire. Il a trouvé une brèche, c'est-à-dire qu'il a trouvé que dans la région, il n'y avait pas assez de logements sociaux. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est que dans un domaine où pour moi, c'était déjà bouché de chez boucher, le mec, il a réussi à, à monter sa boîte et avoir une grosse structure aujourd'hui. Et il pèse beaucoup. Mais au-delà du fait qu'il pèse, c'est son idée, je trouve, et le fait de rien lâcher. fait qu'aujourd'hui, ben, en, en je crois dix ans à peu près, il a monté une boîte qui est énorme. Et dans un domaine, encore une fois, où j'aurais pas mis une pièce parce que pour moi, bah, ces acteurs du, du marché sont connus. C'est un domaine en plus, je pense qu'il y a pas mal d'argent. Donc, ça doit être très, euh, pas mafia, mais beaucoup de requins quand même. Donc, pour se faire sa place, ça ne doit pas être évident. Tu aurais été incapable de le faire parce que tu n'y croyais pas. Mais voilà. Et voilà. voilà. La voilà. différence en fait qu'il y a eu entre lui et toi. <coughs> et tout par-delà. Exactement. C'est pour ça que je soulevais ça pour dire qu'effectivement, quand on ne croit pas à quelque chose, bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas mon domaine, puis c'était juste, euh, oui. j'avais un œil informatif sur le sujet, mais, mais j'étais admiratif. Mais effectivement, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je n'y crois pas, je me suis dit, bah, ce pas possible. Lui, il ne s'est jamais posé la question. Lui, oui. il y a été. Et dans un milieu où il n'y a que des olous dans, dans la prairie, lui, il y a été sans se poser une seule question. Et la preuve, il a réussi. Donc, ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres, mais c'est pour dire que peu importe que ce soit un business sur Internet, hors Internet, et peu importe la thématique, je pense qu'on peut tous se faire une place mais c'est vraiment la croyance initiale de son projet et pas toujours se trouver des excuses. On l'a dit en tout début quand on en parlait, c'est des fois se trouver des excuses au final tu vas pas faire si mais j'ai pas le temps, j'ai deux enfants, j'ai une vie de famille mais tu comprends, j non, je comprends pas, c'est que si tu as envie, tu trouves toujours des solutions. Et c'est ça qui est intéressant. Ça aussi je voulais un peu en parler avec toi parce que euh, on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer la, con la conférence. C'est que euh, ce côté-là, c'est il faut croire en ce que tu as envie de faire. Encore une fois, peu importe le domaine, parce que je, je dis, parce que j'ai des élèves des fois qui me disent « Moi, je n'y connais rien, j'arrive pas à monter mon blog, j'ai pas de trafic, etc. » C'est plus des problèmes récurrents que, que, que j'ai tous les jours. Et au final, ben, peu importe la thématique, encore une fois, c'est si tu prends le temps, alors, je ne dis pas de te plaindre, mais si tu prends le temps de côté, de trouver que les côtés négatifs, ce pas le temps finalement d'avancer le euh, côté positif et de trouver des solutions. Et au final, tu te lamentes un peu sur ton sort. Donc, euh, c'est que déjà, tu ne crois pas trop. Maintenant, si tu enlèves tous les problèmes et tu essaies de tourner de l'avant, effectivement, tu vas te prendre des barrières, tu vas prendre des… Mais, mais c'est justement en passant ces barrières que tu réussis. Dans tout domaine, toi, tu es l'exemple pour l'immobilier, qui est un domaine masculin, un domaine qui quand même bien pris. Euh, et finalement, on peut faire tous faire sa place dans n'importe quel domaine. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Donc ça, je trouve ça bien d'en parler. Et c'était en fait ce côté-là que je vais faire ressortir parce qu'en fait, c'est marrant parce que sur ton euh, profil Instagram, euh, on, on ressent en fait ça. Enfin, avant que je sache que tu sois dans l'immobilier, on ressent euh, ce côté euh, aller de l'avant, entrepreneuse. Euh, on le ressent bien. Donc, après, moi, je mettrai le lien en dessous. J'inviterai les gens à aller voir mon Instagram, qui est intéressant, mais c'est vrai qu'on le ressent. Et je trouve intéressant, encore une fois, dans un domaine où, quand j'ai su que c'était l'immobilier, j'étais un peu étonné. Parce que c'est un domaine qui est, pour moi, ben, j'ai pas un a priori, mais j'ai pas non plus une superbe image. Mais pour moi, c'est plat. C'est des mecs avec un costard, ils font leur truc. Et il n'y a pas de vivant, il n'y a pas d'humain trop dans ce, dans ce que moi je peux voir. Et je crois que tu donnais ce côté. Euh, ben, déjà ton approche féminine, féminine et, et puis ben, l'envie de, de, de, de créer. Donc, euh, c'est intéressant. Et aujourd'hui, toi, par rapport à, donc, aux agences immobilières, quelle est, ou même ton agence, quelle est ta tâche Quel est ton rôle quotidiennement Alors, euh, moi, j'ai vendu mon agence immobilière en 2017, <coughs> le jour de la naissance de ma fille. Donc, c'est un symbole. J'ai laissé un bébé pour en accueillir. <rire> oui. Euh, mais c'était OK, hein, c'était mon choix et je l'ai accueilli avec plaisir. Et, et vraiment, euh, j'ai tourné la page avec plaisir aussi. Hein, je je n'ai aucun regret euh, là-dessus. Là, là D'accord. Euh, j'ai pris le temps de m'occuper de ma fille et ensuite, euh, donc je trou... en fait, moi, cette agence, j'avais monté sous l'enseigne franchise en Century 21. Ouais. Donc la suite logique, devait, enfin euh, ça devait se passer comme ça. Je devais intégrer le siège de Century 21 France pour être consultante pour le groupe, mmh. sur le national. Et, euh, et au moment de, de, de, de signer le contrat, euh, finalement, je ne l'ai pas signé parce que euh, trop grand secteur, parce que ce n'était pas mon projet. Je n'avais voilà, pas vendu mon agence pour ne pas voir ma fille derrière. Donc euh, à contre-coeur, j'ai refusé le poste et, euh, et euh, j'ai été... Euh, on m'a recruté en même temps pour un groupe immobilier sur Paris, c'est le Fichier Amépi, qui est l'outil de la profession et euh, qui, en fait, m'a proposé de travailler avec eux puisque moi, j'avais créé le Fichier MEPI de Montélimar en 2013. Mm -hmm. euh, donc, juste après ma, ma création, donc je connaissais très, très bien l'outil. j'avais pratiqué pendant des années. Ouais. Et, euh, et je trouvais ça bien parce que, en fait, là, je travaille avec toutes les enseignes puisque le Fichier MEPI, on a un conseil d'administration, on est une association et on a donc tous les réseaux, toutes les marques, franchisée immobilière de France et tous les syndicats pour représenter les agences immobilières indépendantes. Mmh. Donc là, je m'ouvrais vraiment à toute la profession, donc j'avais aussi envie de ça. Oui. Et je suis aujourd'hui consultante pour ce groupe sur le sud-est de la France et j'accompagne 450 patrons sur maintenant sept départements. D'accord. Alors, quand tu dis que tu les accompagnes, du coup, ton rôle par rapport à cette, ce groupement, c'est quoi mon, mon rôle, c'est vraiment de, de, de les accompagner au quotidien, de les former sur l'outil de la profession qui leur permet en fait de développer leur chiffre d'affaires, développer leur business en partageant leur mandat en exclusivité avec leurs confrères. D'accord. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de contrer cette concurrence qui existe en France, qui est le marché du particulier, euh, qui n'existe pas aux États-Unis, puisque aux États-Unis, 100 des transactions se passent par un agent immobilier, c'est obligatoire, ah oui. euh, et ce n'est pas le cas en France. Donc, euh, les agences, elles, se partagent la moitié du gâteau, et le particulier lui fait quand même, ça représente une longue sur deux. Donc, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, euh, si les agences ne s'unissent pas entre elles, si elles ne travaillent pas ensemble, ben, la part du gâteau sera encore plus minime pour elles individuellement. Donc, euh, le but, nous, c'est d'aller chercher de nouvelles agences, donc avec notre bâton de pèlerin, hein, euh, et d'aller prêcher la bonne parole pour les faire travailler ensemble. Mmh. Et puis, bien sûr, de les former en interne sur l'outil pour les aider à développer leur chiffre d'affaires, les aider à fédérer, les aider à travailler ensemble, gérer les litiges s'il si y en a, euh, gérer des événements, etc., etc. Et on se développe très bien puisque maintenant, on a 4200 agences en France membres. D'accord. En fait, du coup, ton combat à toi quand tu as créé ta boîte, finalement, tu, tu le, maintenant, tu l'enseignes. Le, oui, Donc Ça, c'est marrant. Tu l'as vécu. Donc, du coup, il n'y a que toi Et qui ouais, peux bien en parler. Je, je l'incarne. D'accord. Euh, je, je leur dis, quand vous ne voulez pas intégrer, moi, je n'ai rien à vendre. Ben, Aujourd'hui, je n'ai plus rien à vendre. Oui. Donc, euh, quand je vais les voir, je leur dis, moi, c'est pour votre bien, c'est pour vous que je dis ça. C'est qu'avant même de chercher à savoir ce que ça peut vous rapporter, etc., soyez stratège, défendez votre business, travaillez avec les autres pour protéger vos intérêts. Ah oui. Déjà, c'est juste ça. Après, que ça vous rapporte, que ça ne vous rapporte pas. On n'aurait pas 4200 adhérents si ça ne rapportait pas d'argent, enfin en tout cas, si ça en faisait perdre. Bien sûr. Vous prenez assez peu de risques, si ce n'est de défendre votre business. Euh, c'est fini, on ne peut plus venir casser vos exclusivités, on ne peut plus venir débaucher vos conseillers, on ne peut plus venir vous dénigrer. Vous vous rendez compte de la force que vous prenez sur le marché. C'est ah, énorme. Oui. Et ça, Et ça, permet ça, ça permet aussi de travailler dans un, sur un, dans un univers plus serein aussi. Mais c'est clair mmh. Et, et puis, euh, puis c'est vertueux parce qu'on échange, parce qu'on apprend, parce qu'on euh, fait des économies d'échelle en, en étant plus nombreux. Mmh. Euh, ça donne une image auprès d'un client euh, qui, qui est fabuleuse. Parce que euh, quand il dit, bah, moi, j'ai rendez-vous avec le voisin pour faire une estimation, bah, oui, ça tombe bien, on a mangé ensemble hier, allez le voir, ils sont sympas. Euh, nos services sont différents, mais vous verrez par vous-même, ils sont super. Waouh, c'est génial. Ouais. Donc, euh, donc, moi, je m'éclate. Après, c'est vrai que dans les agences, euh, d'un point de vue extérieur, euh, c'est un, un métier qui s'est énormément féminisé. Quand tu rentres dans une agence, il y a énormément de femmes. Mmh. Il y a beaucoup d'assistantes commerciales, il y a beaucoup de conseillères location, il y a beaucoup de conseillères transaction, il y a beaucoup de managers, donc des postes à responsabilité. Par contre, derrière, dans le bureau de la direction, au fond, le porteur de la carte, c'est euh, pour la plupart, en tout cas chez nous, c'est 80 d'hommes. Mmh. Et c'est là où c'est terrible parce que, et il y a beaucoup en plus ces hommes qui sont en couple et qui travaillent avec madame dans l'agence, mais elle a plus un travail en l'ombre ou voilà, parce que il bah, fait aussi d'autres choses. Attention, si c'est son choix, euh, pas de problème. Mais en tout cas, les femmes que moi je rencontre à la fin de mes formations et qu'elles viennent me voir, et qu'elles me disent « mais moi mon rêve, ma rêve, c'est faire comme vous, mais c'est <rire> mal, mais qu'est-ce que j'aimerais faire ce que vous faites bah, ?» Moi je leur dis « mais fais-le, qu'est-ce qu'il faut <rire> Euh, ben bah non, mon mari fait déjà une grande carrière, il n'y a, a pas de ah. place pour moi. Euh, ou alors, ben bah non, tu comprends, moi j'ai deux enfants tout seul j'ai pas le temps. Mais c'est terrible, parce qu'en fait, mmh. c'est là où je dis, attention, un entrepreneur, euh, ça commence là. C'est-à-dire que si déjà, euh, tu te mets tes propres barrières, tu es ton pire ennemi. Ah C'est clair. Tu es ton pire ennemi. C'est clair. Ça, switch ça, il le, n'y le, a, y a pas d'excuse de, Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour ne pas entreprendre. C'est même pire en plus dans ce que tu viens de dire de s'effacer. Parce que non seulement tu trouves des excuses, mais en plus tu t'effaces en disant bah, Tiens, mon mari mon compagnon, il fait ça, donc moi je ne veux pas. Mais du coup, ben, ouais. tu t'oublies un peu là dans l'histoire. Parce que ouais. si tu as envie de faire, qui, qui, qui t'empêche réellement Mais si tu commences à te mettre débarré et en plus tu t'effaces, c'est dur d'entreprendre dans ces conditions-là. L'entrepreneuriat, il n'y a rien de mieux pour se réaliser, pour s'accomplir, pour, pour être hum. heureux, pour s'épanouir, pour grandir. Il n'y a rien de mieux. Mais par contre, c'est clair que ça fait flipper. Mais euh, c'est le jeu, c'est comme ça. Je veux dire, même dans la vie, on peut rien prévoir. La vie en elle-même, en général, est imprévisible. Oui. Donc, on peut prendre des risques qui sont maîtrisés. On peut prendre des risques qui sont euh, évalués, d'accord Mais on ne pourra jamais anticiper euh, ce qui se passe. Donc, il faut être OK avec ça. On est d'accord. Et euh, quand elles me disent, ben bah, voilà, il y a ceci, cela, je dis, ben bah, je t'arrête tout de suite. Tu euh, te donnes des excuses et déjà, tu n'iras pas plus loin avec ça. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai envie de, de divulguer ce message d'espoir de, en disant si vous le voulez et si vous, vous en avez vraiment l'envie profonde il faut vraiment que ce soit dans les tripes, euh, ben moi, je peux vous aider en vous apportant de l'inspiration, des témoignages d'autres femmes qui l'ont fait. Et peu importe leurs âge, peu importe la situation personnelle, il n'y a pas de, de meilleure situation, il n'y a pas de meilleur âge, il n'y a pas de meilleur moment. On, on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Tu, tu veux le faire, tu crois, tu en rêves, tu l'as dans tes tripes, vas-y, fais-le, vas-y. Tu l'as dit, il n'y a, ça, il y a ça, pas de mer euh, ça, euh, ça serait priver les autres de ton talent ou de ce que tu peux apporter au monde. Ou... En plus, ça serait priver les autres de, de, de, de ces capacités-là, mais c'est terrible. C'est très vrai ce que tu dis. C'est une partie forcément compliquée, mais il y a, je pense que c'est… Le meilleur moyen de s'exprimer, le meilleur moyen de, de, finalement de transmettre son expertise, son savoir, d'être soi-même aussi. Euh, mais il faut le faire comme tu le dis. Mais ça, que ça, ça c'est un, un premier pas qui, qui est, je pense, difficile parce qu'il y a des a priori, il y a, il y a plein de questionnements. Par contre, une fois que tu fais ce premier pas, je pense qu'en général, les personnes qui font ce premier pas euh, arrivent à s'épanouir différemment. Après, tu as des personnes qui aiment la sécurité, donc ils ne vont peut-être pas forcément aller de l'avant. Et plus, euh, ben, quand je dis sécurisé, j'ai rien contre, mais quand tu es salarié, c'est vrai que tu as, as cette aisance d'être entre guillemets, sécurisé. Aujourd'hui, tu peux te faire lourder demain ou ta boîte la ferme demain, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Mais, mais si tu veux, ça apporte une sécurité en France, c'est vrai. Mais, euh, mais globalement, je pense que l'entrepreneuriat, sans dire de pousser tout le monde à être entrepreneur, mais c'est vrai que c'est un endroit où tu peux t'épanouir pleinement à faire ce que tu as envie de faire. C'est clair et net. Et puis, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je suis ah d'accord avec toi euh, et tout le monde n'en a pas l'envie et mmh. ça, c'est ok aussi. Euh, par contre, celui qui en rêve, il euh, n'y a rien de mieux pour être libre. Ah oui. Euh, c est, c est, la liberté, elle est là, quoi. C'est mmh. que euh, as, ben, Moi, quand elles me disent, mais moi, j'ai deux enfants, je n'ai pas le temps, mais tu te trompes. C'est mmh. tout le contraire. Ouais. Tu vas être entrepreneur, tu vas pouvoir gérer ton temps comme tu veux. Ouais. Et si tu veux partir à 16 heures, d'accord, parce que tu as la carnesse de l'école, eh bien, il suffit que tu t'organises, tu vas travailler deux heures de plus entre midi et deux, tu t'arrêteras pas, mais tu pourras partir à 16 heures alors qu'en bout, ouais. ouais. tu peux concilier ta carrière professionnelle, la gestion de ta boîte, la gestion de tes enfants. Euh, moi, je suis quelqu'un qui veut tout. Je n'ai pas envie de choisir. Mmh. Je n'ai pas envie de choisir entre mes enfants, ma carrière, mon mari, euh, ma vie personnelle. Non, je n'ai pas envie de choisir. Pourquoi mmh. choisir Moi, je veux tout. Par contre, c'est aussi à moi de me donner les moyens, de me dire, ben bah, voilà, tu t'organises, tu bosses de cette manière-là. Euh, tu t'organises comme ça les week-ends pour être en pleine présence avec tes enfants et puis voilà mmh. mais euh, on, on construit sa vie hein, euh, elle ne vient pas toute seule euh, donc euh, le, le bonheur ça se construit l'entrepreneuriat ça s'apprend ça, ça aussi, mmh. on n'est pas entrepreneur on devient oui. donc, euh, donc voilà, donc on, on avance et, euh, et c'est juste une fabuleuse, une fabuleuse aventure qu'il ne faut surtout pas passer à côté si on a envie de le faire c'est ça, c'est si on a envie de le faire, et il y a un petit parallèle que je veux faire par rapport à ce que tu dis, c'est que, euh, en fait, dit comme ça, ça donne envie. Sur papier, tu dis, voilà, tu peux avoir un temps libre pour tes enfants, etc. C'est vrai que c'est… Parce que je vais rejoindre un truc parce qu'il y a beaucoup de promesses, moi qui suis dans le domaine marketing, beaucoup de promesses sur Internet où on te dit, deviens libre, bosse une heure par jour et tu te vois en train de siroter tous les cocoquets. Il y a quand même parallèle. Mais le problème, c'est qu'il y même pas mal de gens qui croient en ça. Alors, effectivement, ça t'offre de la liberté. Mais par contre, avant d'avoir une… Vraie liberté de gérer ton temps. Il faut savoir quand même bosser efficacement. Et y aller. Il ne faut pas croire que voilà, tiens le matin je bosser une heure. Cet après-midi on verra peut-être que je bosserai une heure. Et voilà. Donc il y a deux mondes. Il y a un parallèle là-dessus. C'est un côté qui peut apporter effectivement de la liberté. Moi je vois aujourd'hui je porte mon t Enfin, plein de choses, c'est cool. Par contre, ça que Il faut quand même taffer. Et des fois, moi je vois des potes qui sont en train d'un week-end en train de faire leurs activités. Moi, ça arrive le samedi matin de bosser pour un truc. enfin bref, il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis. Mais par contre, voilà, il faut. Il faut, faut y aller parce qu'il voilà, y a beaucoup de gens voilà, qui, soit n'ont pas cet instinct d'être ou de devenir entrepreneur, et ça, il n'y a pas de mal, mais soit il y a certains qui veulent le devenir, mais par contre, qui ont déjà une image un peu faussée de cette fameuse liberté, parce que liberté, ça veut tout dire et rien dire. Donc, il faut, faut, faut faire ce paradoxe-là, mais faire attention à ne pas tomber dans l'excès de se dire bah, c'est bon, je suis entrepreneur, je viens de m'inscrire à la chambre de commerce, ça y est, à moi les libertés. Il y a, il y a quand même un. <rire> un pas, il faut quand même bosser hein, derrière. Moi, moi j'en parle parce que je, je, je, je suis une grande défenseuse de la place des femmes dans le milieu professionnel, oui. sans être féministe pour autant, mais euh, j'en parle parce que dans la carrière d'une femme, à un moment donné, il y a l'arrivée des enfants. Oui. Alors, ce n'est pas une maladie, non, euh, non. certes, mais euh, il faut être quand même conscient que euh, ben, c'est neuf mois, c'est derrière, il faut s'en occuper, et que c'est pas euh, je sors un enfant, puis le lendemain, je suis au travail. Ouais. C'est quand même impactant dans la vie d'une femme et dans sa carrière. Et c'est un sujet dont on parle souvent, l'équilibre vie perso et vie pro. Et dans, dans l'écriture du livre que, que, que je fais en ce moment, donc je, je récolte beaucoup beaucoup de témoignages de femmes entrepreneuses dans l'immobilier pour écrire ce livre. Et à chaque fois, toutes me disent, enfin, celles en tout cas qui ont des enfants, petits ou grands, hein, peu importe leurs âge, me disent, mais moi, si je n'avais pas mon agence, je ne sais pas comment j'arriverai à gérer avec mes enfants. C'est-à-dire que, ben voilà, la kermesse de l'école, alors certes, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas toutes les semaines, mais quand elle est là, ben, elle le sait à l'avance, elle s'organise. C'est-à-dire qu'elle est à, qu à 16h, il faut qu'elle parte. Ben, au lieu d'y aller qu'à 9h30 à, à l'agence, elle va y aller à 8h. Mmh. Voilà, et puis, elle ne va pas s'arrêter, elle ne va s'arrêter que 20 minutes pour manger entre midi et 2 mais voilà, c'est OK, son boulot sera fait et à 16h, elle pourra partir. Il y a un rendez-vous chez le pédiatre. Pareil, euh, c'est flexible, elle peut s'arranger. Ça ne veut pas dire qu'elle ne travaillera pas. Mmh. Ça veut juste dire que cette heure là dédiée à son enfant, eh ben, elle la suit ailleurs pour pouvoir euh, rentabiliser et être productive sur son, sur son job. Mmh. Euh, ça veut juste dire, et je te, je te rejoins là-dedans, la liberté, elle n'est pas, donc, on va aller signoter euh, un cocktail à la plage. Hein. Mmh. La liberté, elle est, je m'organise comme je veux pour que tout rentre dans la journée, en fait. Et pour une femme, c'est une notion très, très importante parce que souvent, le mari a un travail contraignant, prenant, etc. Et ça, c'est OK. Euh, et souvent, bah, la femme doit choisir un petit peu euh, comment faire. Et l'entrepreneuriat, euh, moi, toutes me disent, mais heureusement que je suis à mon compte. Ça, oui. Et, et, et les enfants sont très, très contents. Et elle me dit, mais moi, tous les soirs je vais devant mes enfants. Ça, c'est cool parce ça, ça c'est des choses, tu vois, c'est des petits éléments de la vie mais qui n'ont pas de prix. Parce que quand tu peux te libérer pour des petites choses qui peuvent te paraître finalement anodines, mais quand tu es entrepreneur, tu peux te libérer pour pas mal de choses au final si tu bien gérer. Et ça, je pense que c'est des choses qui n'ont pas de prix. Oui. Et, et ça rejoint un, un autre parallèle que je voulais faire, c'est le mot réussite. Dans la réussite… Euh, moi, je vois sur Internet, hein, nous, la réussite dans le marketing, c'est t'affiches euh, des comptes en banque où il y a euh, 7 chiffres, 8 chiffres, etc. Euh, Est-ce que c'est faux ou pas, j'en sais, rien, mais en tout cas, les personnes affichent ça. Mais vraiment, la réussite, il faut se poser la question de quelle réussite on veut. Est-ce que l'objectif, justement, de la réussite, à quoi C'est effectivement il y a une décemment de ta vie, mais de pouvoir profiter un maximum des enfants, parce que quand ils auront 20 ans, ce sera plus la même chose. Profiter maintenant, c'est quoi une réussite au final Il faut se poser la bonne question. Et je pense qu'il y a, il y a des, des réponses à cette question là qui sont parfois peut-être erronées, et les gens courent après quelque chose finalement. Ne ressemble peut-être pas. Et euh, donc, il y a aussi ce côté, ce paradoxe-là à faire et il faut faire très attention, tant entrepreneur, d'avoir ces objectifs, c'est bien, mais quelle est la définition, quelle est la définition pardon, de, de la réussite La réussite, euh, ça ne veut, ça veut, ça veut pas dire grand-chose parce ah oui. que chacun a sa réponse. Oui. Il euh, y en a qui vont dire effectivement c'est un gros compte en banque, il y en a qui vont dire moi c'est d'avoir huit enfants, il y en a qui vont mm. dire moi c'est de vivre au soleil. Mm. Euh, moi je dirais la réussite d'un homme ou d'une femme c'est d'être heureux dans sa vie. Exactement. C'est voilà. aussi simple que ça. Hein, mais, mais oui. voilà. mm. euh, si tu es heureux dans ta vie, ben, tu as réussi parce que ça veut dire que tu es accompli, ça veut dire que tu aimes ton boulot, que tu as atteint un équilibre familial, que tu aimes ta vie. Donc, mmh. euh, la réussite, pour moi, elle, elle est là. Euh, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas d'excuses pour ne pas entreprendre. Parce que moi, je me suis montée il n'y a pas si longtemps que ça, hein. mmh. il y a huit ans. Mais euh, il y a huit ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Oui. Ouais. notamment Internet. Ouais. Euh, notamment Internet. Euh, moi, je sais que j'ai monté quand même trois projets hein, de, de création d'entreprise. Et sur les deux précédents, puisque le troisième, c'était sous franchise, donc là, j'étais accompagnée, j'étais suivie, donc là, OK. Mais les deux précédents que j'étais, vraiment seule, mais vraiment seule. C'est-à-dire que je ne savais pas par où commencer. J'ai ne... eu zéro conseil. Moi, j'ai tout appris toute seule. Mm -hmm. C'est ça qu'aujourd'hui, je veux apporter euh, ma plus-value, apporter mon expérience à ceux et celles qui veulent se lancer parce qu'il y a plein de choses que même à la, à la chambre de commerce, etc., on ne te dira pas, on ne t'apprendra pas. Moi, j'ai été sur le terrain, je l'ai fait, je l'ai vécu. Je sais euh, certains points de détail qui peuvent être très, très importants dans la création d'une entreprise et d'une ouais. agence immobilière particulièrement. Mais euh, on se sent très seul et aujourd'hui, moi, les formations en ligne qu'il y a sur mon blog servent du b ba à bas à partir du moment où j'ai eu l'idée de monter mon agence, par quoi je commence, etc. Et je monte euh, mon projet petit à petit. Et, euh, la différence, euh, il y a huit ans, quand moi je me suis montée, c'est que par exemple pour les femmes, ce qui n'existait pas à mon époque, c'est qu'il y a énormément maintenant de groupes de chefs d'entreprise au féminin par exemple. Mmh. Euh, bouge ta boîte, en fait partie. Euh, voilà, on, on a plein de groupes au féminin pour aider les entrepreneurs entre elles à se fédérer, à s'unir et être solidaires. Mmh. On a euh, maintenant des prêts bancaires pour les femmes. Alors Pareil, c'est un débat. Euh, je ne suis pas trop pour de faire un prêt bancaire pour les femmes, parce que ça veut dire qu'encore, on renforce, on <rire> nourrit la différence entre hommes et femmes. Il n'y a vrai. pas de prêt pour les hommes, mais il y a des prêts pour les femmes. Bon, ouais. bref. Mais on va dire que, et on va rester optimiste, ça part de ton intention, que euh, voilà, euh, on est OK euh, là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a d'accessible sur Internet, euh, toutes les aides qu'il y a bancaires, toutes les aides qu'il y a sur. Euh, euh, le, les communautés. Il euh, n'y mmh. a pas de raison que vous ne puissiez pas entreprendre ni vous lancer. Que est tout pour les aider, moi, je n'avais pas ça à mon époque. Et pourtant, <coughs> je ne me suis pas montée il y a 20 ans. Donc, c'est une chance inouïe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a zéro excuse de ne pas entreprendre si on a envie de le faire ça, ça je te rejoins et je dirais pour compléter il faut pas avoir peur aussi de faire des erreurs dans la vie c'est comme ça que tu t apprends et des erreurs bah, c'est humain mais, mais parce que je, il y a certaines personnes qui ont peut-être peur de faire ces erreurs là mais au final comme tu le dis aujourd'hui il y a quand même beaucoup beaucoup de solutions qui t'aident à aller dans le bon chemin quand même comparé à avant mais euh, quoi qu'il en soit je pense que c'est bah, bêtement, comme on dit, mais en forgeant, qu'on on dit en forgeant, c'est quand tu fais des erreurs que tu apprends à les corriger et puis à avancer. Donc, faut pas avoir peur de ça. Donc, non seulement, on n'a pas trop d'excuses à ne pas avancer parce qu'il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Hein. Tu as, as beaucoup de structures qui existent, hommes et femmes, hein, pour entreprendre. Et derrière, bah, il faut pas avoir peur de créer, de tester. Et puis de te dire que l'échec peut arriver, mais c'est pas c'est pas un échec qui va te faire tomber. Il faut continuer. Et quand on, tant qu'on croit en fait à ce qu'on veut faire et qu'on a envie de le faire, je pense qu'il faut, il faut persévérer. Il y, a, il y a un moment donné où il faut, il faut alors c'est bien de se poser des questions, mais il faut arrêter de se torturer le cerveau aussi et à chercher à avoir absolument toutes les réponses à tout. Ah, euh, on ne les aura pas en fait. Il y a des ouais. choses où il faut être ok sur, ben ok, on, on verra. Mais euh, quand, quand on entreprend, il faut, euh, il faut se dire que son objectif, comme les sportifs, je compare toujours ça au sport, euh, puisque moi, je me suis mise au sport quand j'ai entrepris, bizarrement, euh, voilà. okay. euh, parce que non seulement ça fait du bien pour éliminer euh, toutes les tensions de la journée, mais c'est surtout que ça nourrit son mental euh, d'entrepreneur et un peu de quelqu'un qui va euh, bah, qui, qui, qui au charbon, qui, qui, qui, qui, met, qui, euh, qui emmène ses troupes euh, et, et favoriser son lead. Mais euh, je disais ça parce que c'est important de, de, de travailler son mental euh, pour euh, amener les gens avec nous là où on veut les amener et c'est souvent le plus difficile parce que nous on est focus, on a notre truc dans notre tête, on n'est pas bon dans tous les domaines et ça il faut l'accepter. Il y en ouais. a qui meilleurs dans le management, dans la stratégie, dans, peu importe, euh, donc euh, on fait des erreurs. mais. Pour moi, et c'est pour ça que j'en parle souvent avant même d'avoir monté mon agence, j'ai monté trois projets. C'est pas que j'ai échoué, c'est que les deux premiers projets n'étaient pas suffisamment bons. Mm -hmm. C'est pour ça que le premier n'a pas fonctionné, le deuxième n'était pas assez bon. Mais je l'ai accepté. J'aurais pu abandonner à ce moment-là en fait. Hein. J'aurais pu me dire Ah ben non, c'est bon, au bout du deuxième, là j'en ai marre, euh, c'est que mm -hmm. c'est pas fait pour moi, j'abandonne. Mm -hmm. Non, je n'ai pas abandonné. Ce n'était pas un échec. Je ne l'ai pas considéré comme un échec. Mmh. Parce que pour moi, c'est ces deux projets qui m'ont amené vers le troisième qui, pour moi, était parfait. Bah, c'est ça. Le projet idéal. Mais ces deux projets qui n'ont qui ont pas abouti étaient nécessaires pour que je trouve le projet qui me convient. Exactement. Le cheminement, finalement, c est, c est, a été les et les, les, les, ce qui ne marche pas, c'est nécessaire à la réussite. Vous en connaissez beaucoup, des gens qui réussissent du premier coup ça n'existe pas. Non, non, mais... Oui, oui, mais ça, ça va être éphémère rare. ou c'est très, très rare. Ah. En général, si tu, tu crées dans l'âme, tu auras forcément dans la vie rencontré des échecs. C'est ça. Parce que tu peux avoir une boîte qui, qui marche très bien, mais dans ta boîte, tu as créé peut-être d'autres peut structures qui ont peut-être capoté. Tu, tu, tu, prends, tu prends même des boîtes comme Google. Google, ils ont des millions de projets qui sont tombés à l'eau. Mais on, on, on voit que le moteur de recherche Google. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier de faire pour avoir ces, ces retours d'expérience. Ça, c'est de passer à l'action. Est-ce que ouais. tu peux euh, tergiverser pendant 107 ans, te poser 12 milliards de questions Dans 6 mois, tu seras au même point qu'aujourd'hui. Et tu ne passes pas à l'action, ben, il n'y aura pas tout ça. Il faut essayer. Mmh. Euh, moi, je suis OK avec ça. Ou euh, ben, quand, Si tu as essayé que ça n'a pas marché, là, tu peux te dire que ça, ça ne marche pas. Oui. Mais tu ne peux pas te le dire avant. Tu ne peux pas Exactement. te dire, ah, « Non, mais moi, si je fais ça, ça ne marchera pas. » Mais qu'est-ce que tu en sais que... Exactement. J'en ai vu beaucoup de personnes. Hein. Je peux te dire que, que j'ai accompagné ou même des amis qui me disent, « ah Non, mais ça ne marche pas. » Ouais, mais ça marche pas. Est-ce que tu as essayé Non, mais je sais que… maintenant, bah tu ne peux pas savoir justement. Et ce, ce problème-là, c'est que ça te freine d'entrée de jeu à aller plus loin. Il faut tester, il faut essayer. Tu risques quoi En principe, quand tu testes un projet, tu risques pas ta vie. Donc, tu peux, tu peux y aller. Après, les échecs, voilà, ça arrive. Mais c'est aussi, je pense, le quotidien d'un entrepreneur. Il faut, ça se nourrit de ça et il faut avancer. Mais en tout cas, il faut passer à l'acte, passer à l'action si tu veux réussir au moins à faire quelque chose dans ta vie. Je vois que Christian dit, euh, c'est sûr, mais c'est pas toujours évident. Oui. Euh, je rebondis sur ce que tu dis, Christian. Euh, ce n'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir des craintes. Enfin, j'essaye de, de savoir ce qu'il y a derrière ta phrase euh, parce qu'il y a des doutes, des craintes. Et puis, il y a des fois l'environnement qui nourrit énormément. Euh, il n'y a rien de pire qu'entourage. Hein. Mmh. Euh, c'est les premiers facteurs euh, d'abandon. Euh, quand tu as tes parents ou ton frère qui te dit, mais tu vas te planter, tu fais une... Une, ouais. une grosse bêtise. Euh, forcément, c'est euh, c'est impactant pour pour soi. Ouais. Donc euh, l'environnement est le, le premier euh, le premier sujet le, le plus terrible pour l'abandon. Euh, ce que je te conseille, Christian, si tu dis que c'est pas toujours évident et si c'est euh, j'espère pouvoir répondre à, à ce que ce que tu dis. Euh, oui, tu me confirmes. Euh, c'est te faire entourer. Et attention, te faire entourer par les bonnes personnes. C'est-à-dire que euh, quand tu as un projet d'entrepreneuriat, la première chose à faire, c'est de mettre de côté tous ceux qui ne t'encouragent pas, tous ceux qui ne sont pas OK avec toi ou qui ne sont pas optimistes sur ce projet. Mm. Je te dis pas de rogner ta famille et de voir tes parents, <rire> <rire> <rire> euh, mais simplement au repas de famille le dimanche midi, n'en parle pas. Mm. Voilà. C'est-à-dire que si déjà tu sais que ils sont euh, dubitatifs, ils sont euh, méfiants… Euh, ils ne vont pas t'apporter l'optimisme que tu as besoin. N'en parle pas. Ce n'est mmh. pas grave. En parle-en, qu'il y a des gens qui te soutiennent et qui vont te dire ⁇ Vas-y, euh, ou je t'aide, ou ⁇ Je connais un tel, un tel, il va pouvoir t'aider. Euh, ça, c'est gérer ton environnement. En tant qu'entrepreneur, tu ne dois t'entourer que de gens optimistes et qui soutiennent ton projet. C'est très, très important. Et ta famille, ben, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est OK. Vous n'allez pas vous disputer pour autant, mais juste n'en ne, parle pas. Parce que ça va t'influencer malgré toi. Même si tu dis non, non, mais je m'en fiche, je ne pas. Malgré toi, ça va te freiner et ça va influencer des choix alors qu'ils ne devraient pas. Ces gens-là, ce n'est pas qu'ils te veulent du mal ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ne savent pas. Ce n'est pas leur domaine de compétence et eux, ça leur fait peur. Vous n'avez peut-être pas le même âge, vous n'avez pas le même vécu. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, eux, de, de leur point de vue, ça, ça, ça relève des peurs qu'il y a en eux. Ce n'est te les transmettent. Ça. Et ça, il ne faut surtout pas qu'ils te les transmettent. C'est leur peur à eux, ça les regarde. Donc toi, il faut que tu avances, il faut que tu sois focus. Donc entoure-toi que de gens optimistes et fais le tri et je dis pas que tu trouves tout sur le web, attention, parce qu'il y, y a à boire et à manger. Hein, parce... Exact. Euh, attention, c'est partout, c'est comme dans la vraie vie. Mmh. Mais euh, entoure-toi vraiment de gens qui te soutiennent et, et avec qui ça match, qu'il a compris ou elle a compris ton projet et qu'elle va pouvoir t'aider. Mmh. Voilà. Ça, c'est très, très important. Moi, je sais que, par exemple, le choix de mon banquier a été comme ça. Le, le premier m'a laissé tomber. Ce n'était pas une perte, ce n'était pas un échec, j'étais pas triste. Je me suis dit, tant mieux, parce que si me plante là, alors que je n'ai pas ouvert, imagine si six mois après mon ouverture, j'ai une difficulté, il ne sera pas là non plus. Exactement. Pas grave. Donc, j'ai pris un autre banquier, et en plus, un hein, génial. Donc, une fois de plus, j'ai perdu quelqu'un de... Je ne pas très, très bien, j'ai perdu quelqu'un d'extraordinaire, ouais. accompagné surtout dans les coups durs et que je n'avais pas peur d'appeler quand ça n'allait pas. Ouais. Donc euh, vraiment, quand euh, vous dites que ce n'est pas évident, c'est vrai, euh, mais justement, faites en sorte d'écarter tous les gens qui n'ont euh, pas des bonnes vibrations. Ça, c'est vrai, parce que c'est paradoxal, on se dit c'est notre famille, nos amis, nos proches, on va les écouter, mais au final, ce n'est pas se rendre service de le faire, parce qu'eux ont une vision certainement auprès des parents c'est souvent une vision un peu protectrice donc euh, ils vont essayer de voir un peu dans le sens c'est pas fait pour toi etc c'est pas mauvais ça part pas d'un mauvais sentiment mais si on se base là dessus effectivement on fait rien donc je pense que les premières personnes à absolument pas côtoyer pour ça c'est vraiment son entourage sa famille c'est pas mauvais hein, mais c'est justement euh, vaut mieux voir ailleurs et que, que d'écouter son entourage parce que si on écoute son entourage je pense que les trois quarts des gens ne font finalement rien parce que c'est plus voilà le côté protecteur il n'y a pas forcément je pense de jalousie à ce moment là je crois que ça dépend des familles mais, oui, mais, mais... C'est plus protecteur, mais le problème, c'est que bah, tu ne crois plus en ton projet, tu sais que les gens autour de toi ils croient pas du tout. Donc au final, à qui en parler Personne. Donc, c'est compliqué. Donc, je rejoins complètement ce que tu viens de dire. Moi, en ce moment, euh, euh, certaines personnes de mon entourage euh, commencent à me dire « Mais qu'est-ce que tu fais sur Internet mais <rire> euh, Ça ne te ressemble pas. Mais, mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est bizarre, mais ton truc, ça ne marchera pas. » Donc voilà, une fois de plus, je le revis de nouveau. Et, euh, et moi je leur réponds avec un grand sourire je dis mais tu ne m'avais pas déjà dit ça quand j'avais monté mon agence il y a 8 ans ah oui, c'est vrai donc ce n'est pas grave laisse moi faire moi ça m'appelle donc ouais. moi je m'écoute, ça m'appelle, j'ai envie de le faire, je le fais, point voilà et, et par contre ça, euh, à côté de ça j'ai d'autres gens qui me disent mais Marie c'est génial ce que tu fais mais c'est super merci etc donc ça, voilà vrai. ça ne peut pas plaire à tout le monde en fait donc euh, il, il faut arriver à faire la part des choses Exactement. Après, il n'y a, a rien de plus gratifiant quand une personne vient et te dit ouais, « c'est génial ce que tu fais » ou « ça me parle ah, oui. plein de valeur », ça, ça c'est gratifiant. Par contre, quand tu as la personne qui arrive même au fait « ce que tu fais, je ne comprends pas », ça sert à quoi, etc. C'est compliqué, mais c'est marrant de pouvoir gérer de situations. Mais c'est vrai que peu importe ce que tu fais quand tu entreprends, tu as une personne ou des personnes qui gratifient un peu ce que tu viens de leur proposer, leur apporter, ça donne que, ça peut que te donner envie d'aller plus loin et de continuer. Donc, ça, c'est pas Donc, très bien. Euh, c'est très intéressant cet échange parce qu'encore une fois, c'est un peu un autre format que j'ai fait sur l'entrepreneuriat. Poser ces questions-là, c'est très bien d'avoir ta vision et c'est très intéressant. J'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y a euh, des questions, parce que du coup, il y a un peu moins de monde vu l'heure qu'il est. Euh, s'il y a des questions dans le chat, n'hésitez vraiment pas. Si tu as euh, d'autres choses à, à rajouter, Marianne, ne, ne te gêne pas. Euh, on, on va rester encore quelques minutes, puis après, on ne va pas tarder de, de couper. Mais si tu as des, ouais, des questions ou des choses à rajouter, n'hésite pas, euh, Marianne. Euh, dans le chat, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Euh, on a des remerciements. Oui, exactement. Euh, des remerciements, c'est déjà très bien. Et puis, vraiment, pour les personnes qui verront le replay, je pense que voilà, tu apportes beaucoup de choses. C'est intéressant, c'est une vision du, de l'entrepreneuriat et du web-entrepreneuriat. On pourrait en parler Donc, pendant des heures. Hein. Euh, on pourrait, on pourrait <rire> discuter sur beaucoup de sujets. Mais, mais cette vision-là est bien parce qu'elle rejoint finalement la personne qui veut entreprendre Donc, demain en créant une agence immobilière, mais aussi bien en créant un blog oui. sur Internet voilà la vision est la même en fait, c'est l'envie est la même il faut passer à l'action, il faut croire en ce qu'on a envie de faire et donc qu'on soit, qu soit dans la vie réelle ou sur internet l'approche est la même ouais. donc il faut juste se donner l'envie et la motivation de le faire et je pense qu'il faut aussi ben, pas hésiter à, à retrousser les manches et puis y aller quand il faut y aller quoi, parce qu'après ah oui. euh, ouais. on n'a rien sans rien dans la vie donc euh, l'entrepreneuriat c'est magnifique mais il faut travailler quand même donc, euh, beaucoup, ouais. donc, exactement, beaucoup, beaucoup exactement. Euh, Je vais profiter de la vidéo, du coup, je mettrai les liens en dessous la vidéo, mais où est-ce qu'on peut aujourd'hui te retrouver ou sur quel canal, sur quel site, sur… est-ce que, voilà, est que tu peux en dire un peu Alors, plus Alors, moi, je suis très, très active sur Instagram. Euh, pourquoi Parce que j'adore Instagram, donc euh, <rire> je vu ce que j'aime en fait. <rire> okay. euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis consultante, donc j'ai mon job à côté. Euh, mais euh, euh, je suis appelée par, euh, par cette envie d'aider euh, les futurs euh, entrepreneurs à se lancer, parce que j'ai à peur de le faire, que j'aurais aimé en fait qu'on le fasse pour moi. Donc, euh, donc là, j'ai envie vraiment de le faire pour, pour les uns et les autres. Euh, donc euh, j'ai montré un blog qui s'appelle héroïne au au pluriel.blog. Ouais. Euh, moi, je l'ai créé en janvier, mais je l'ai lancé officiellement euh, à mon anniversaire, le 24 août de cette année. D'accord. Euh, J'y mets des articles toutes les trois semaines pour l'instant parce que j'ai pas de temps d'en faire plus. J'aimerais en faire plus, mais parce que j'en ai de la matière, j'ai. <rire> ok. Euh, mais pour l'instant, c'est toutes les trois semaines. Euh, sur ce blog, donc il y a beaucoup beaucoup d'inspiration, beaucoup d'articles. Mm -hmm. Il y a également mes formations en ligne. Donc, il y a deux packs, il y a un pack patron d'agence euh, avec euh, six podcasts. Donc, en fait, euh, bon, des podcasts vraiment de, de, de bonne qualité enregistrés en studio euh, pour euh, aider les futurs entrepreneurs à créer leur agence immobilière. Il y a des vidéos, il y a des bonus et il y a un deuxième pack qui est le pack euh, de l'agent commercial pardon, pour euh, aider euh, les futurs entrepreneurs à lancer leur activité en tant qu'agent co s'ils ne veulent pas créer leur agence. Donc, c'est une autre forme d'entrepreneuriat. Et là, c'est des PDF qui leur donnent en fait toutes les démarches, toutes les adresses, plein de conseils utiles. Pareil, avec en plus des vidéos, des bonus. Donc, c'est ultra complet. Et donc, tout se trouve sur mon blog. Après, je suis hyper active sur Instagram et beaucoup, beaucoup en story. Donc, il ne faut pas hésiter à venir communiquer avec moi. Je partage beaucoup de comptes. Enfin, voilà, je suis très, très active. Tu peux donner juste ton compte Instagram Alors, c'est Marielle Cazot, Renault. C'est tout attaché Je ne me rappelle plus, non c'est vrai. Euh, non, ce n'est pas attaché. Il okay. euh, euh, y a héroïne aussi dedans. D'accord. De toute façon, je pas mettrai pas... le lien sur la vidéo. mais, mais euh... ouais, J'ai une page Facebook aussi, mais euh, sur laquelle je suis un peu moins active. C'est « Deviens l'héroïne de ta vie ». D'accord. Euh, mais euh, vraiment, Instagram, je vais te dire exactement. Vas-y, pas de souci. Euh, c'est… Ouais, c'est Marielle Cazot-Héroïne. Ok. D'accord. Voilà. Bah, très bien, mais je vous invite à aller la euh, suivre parce que c'est vrai que tu es très active sur Instagram, j'ai vu, aussi bien Stories que Photos, enfin, un post. Mm -hmm. euh, Et puis, c'est intéressant aussi, donc euh, je mettrai des liens en dessous de la vidéo. Est-ce que, est que tu as une chaîne YouTube euh, Non, pas encore. Ok. Mais ça va venir. D'accord. Mm -hmm. Eh bien, écoute, oui, parce que tu peux associer finalement la vidéo, enfin, ton savoir au travers de la vidéo ou ouais, des podcasts, vrai. donc ça peut être intéressant pour toi aussi. Ouais. Oui, oui. Okay. Euh, bah, écoute, je vais te remercier, Marielle, d'avoir partagé ce moment avec moi et puis bah, les élèves et les personnes qui auront la vidéo en replay. Euh, je mettrai donc tous les liens pour les personnes qui veulent, donc tous les liens en dessous. Vous pouvez contacter Marielle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la suivre aussi sur Instagram. Euh, une sérieuse entrepreneuse. Euh, encore merci beaucoup. Merci aux personnes qui ont participé, qui étaient là. Oui, merci à tous. Ouais. Et puis, bah, là, je vais du coup en... arrêter l'enregistrement pour cette vidéo-là. Tac.